Salut les dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. La vidéo d'aujourd'hui c'est un traitement d'un nid de frelons européen dans un tronc d'arbre. Vous avez vu je suis dans un environnement plutôt sympathique. Hein Des chevaux derrière, à la campagne. Allez on va aller filmer ça. Je vais m'habiller et à de suite. C'est parti, on va aller traiter ça. On ne sait pas à quelle profondeur est le nid. Ça n'a pas l'air de trop sortir. Ah ouais. L'arbre est vachement creux. Je pourrais y rentrer la main. qui sort pourtant il y a des frelons qui sont là Pourtant, les nids ils sont là. Hein. Le nid doit être en profondeur, parce qu'il y a une, un frelon blanc qui est sorti. Il a mis un peu de temps pour sortir, donc à mon avis, il va falloir que j'envoie la dose parce qu'il doit être profond, hein, le, le tronc d'arbre. Bon, il y a des, quelques petites attaques, hein, c'est normal. Hein. On va essayer de mettre la dose. D'accord. Regardez en haut de, de l'arbre, il y a de la fumée qui va sortir. Mmh. Bon, alors... Bon ça y est, je crois que je l'ai touché là Mais je vous dis que le trou Le nid est vachement haut dans le, dans le tronc Parce qu'il y a de la fumée qui sortait en haut de l'arbre J'espère que ça va bien se voir sur les images toujours faire attention au visage C'est okay, magnifique Allez, comme il dit Étienne, faites un petit coco à la caméra Salut Étienne Je vois pas trop des blancs sortir, mais à mon avis, euh, il doit tomber en, tout en bas du tronc. Hein. Vous avez vu, le frelon européen est quand même moins agressif que le frelon asiatique hein. J'ai beau les attaquer, euh, bon ils m'attaquent un petit peu mais c'est sans plus hein. Même la GoPro, euh, ils veulent pas trop passer sur internet Bon, vous voyez c'est des frôlons européens, bon les frelons européens c'est quand même nécessaire pour la nature mais là il y a des chevaux ici et là le Nil était quand même à peu près à 1m80 de haut donc comme il y a souvent des gens qui passent pour toucher les chevaux et tout ça donc c'était quand même un peu dangereux pour le laisser hein. Allez, on va remercier encore du produit. Il y en a un qui est caché, là. Ouais, petit malin, là. Petit malin, là, qui est caché, là. Bon les amis, on va finir cette vidéo. Donc là, le nid est traité. Donc il faut laisser agir, bien sûr, comme d'habitude. Donc n'oubliez pas d'aller sur Facebook, vous abonner à la chaîne, partager un maximum, et je vous dis à très bientôt les dédés Toi qui n'es pas encore un petit dédé, fixe ce logo et abonne-toi en cliquant dessus.